Tout le monde, c'est Content de vous voir. Vidéo SQDC aujourd'hui. On fait la review de trois Blue Dreams sur quatre qui sont disponibles à SQDC. Je dis disponible parce que je ne vois plus le fameux faux Blue Dream d'Exo. On s'appelle le contenant orange qu'on appelait Blue Dream puis la variété à l'intérieur était du Serious Happiness. Euh, on sait qu'Exo, euh, je pense qu'on fait le ménage, là, côté marketing. Euh, toutes les peaux, là de Purple Berry, qui était euh, turquoise, le AK-47, le contenant jaune, euh, le Blue Dream, qui était de couleur euh, style orangé, ont toutes disparu. Euh, Exo, là, sont venus avec le produit Exo et Exo Plus, je crois. Exo Plus, là, c'est euh, un taux de THC élevé... Euh, assuré. Donc, euh, ici, là les trois Blue Dreams que j'ai, on a le Grassland, hein, qu'on appelle le Rêve Bleu, euh, qu'on a fait dernièrement, là au mois de juillet. C'est un 28 grammes. je me suis habitué euh, quand même, vous savez que j'avais déjà essayé du Blue Dream dans la rue, j'avais été vraiment très satisfait, et le Blue Dream à la SQDC que j'avais essayé avec Aurora, entre autres. Ensuite, Tokyo Smoke que je n'ai pas en ce moment. Euh, Tokyo Smoke, là, je crois que c'est le Rise. Euh, de qualité. Tokyo Smoke de Canopy à 35$ de qualité. Mais j'aime pas l'arôme. Je me forçais là, à fumer le Tokyo Smoke Rise. C'est toujours la même chose avec Canopy. Comme vous voyez, je fais plus de reviews de Canopy euh, depuis plus de 6 mois. Euh, tous les produits Canopy ont un goût que j'aime pas, c'est incroyable, que ce soit House Plant, que ce soit LBS Leaf by Snoop, que ce soit Tokyo Smoke, que ce soit Tweed, il y a toujours quelque chose. Il y a seulement DNA Génétique, la filiale de DNA Génétique de Canopy que je trouve quand même bon, euh, même le couche-couche de DNA Génétique. là. Euh, Qualité, qualité, mais j'aime pas l'arôme, encore une fois, le canopy, beaucoup de difficultés à me satisfaire avec leurs arômes, c'est effrayant. Aurora, fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo d'Aurora, euh, au début de la légalisation, très, très présent à la SQDC, présentement, beaucoup, beaucoup moins de produits d'Aurora sur les tablettes, mais je pense qu'Aurora... Euh, une partie de ses revenus, hein, une partie de ses ventes euh, viennent ce côté médicinal. Donc, peut-être qu'il pourrait s'en sortir de ce côté-là. Mais côté cannabis séché, là, quand on parle de 3.5, 3.5 grammes d'Aurora et SQDC, beaucoup moins de place sur les tablettes. Euh, donc, ici, là, je retire Aurora. Il y en a vraiment pas beaucoup, je pense. Là. Il y a le Blue Dream, le Chocolat, MK Ultra, LA Confidential. Il y en a quatre Je pense qu'il y en avait plus que ça. Là. Il y avait le Banana Split. Il y avait euh, Flirt d'été. Banana Split, j'avais vraiment pas aimé ça. Flirt d'été, j'avais pas aimé ça. C'est plus disponible à SQDC. Donc, est-ce que c'est la SQDC qui ne recommande plus ces produits-là ou c'est Aurora qui les retire pour les remplacer? Mais je ne verrais pas par quoi qu'ils l'auraient remplacé, à moins qu'il les ait remplacés par les deux daily specials. Hein? Si Aurora a un contrat pour six contenants, euh, peut-être qu'ils ont dit on va enlever euh, banana split et... Euh, Flirt d'été, ça se va en passer. On va mettre le Daily Special, Etika, Daily Special, c'est ça. Je sais pas. Mais on rend euh, ordinaire, hein, Ordinaire. Ils ne se sont pas démarqués avec le temps. Euh, on va voir -ce que comment c'est rendu. Marley vert Blue Dream. Écoutez, très excité. Ça va être la première fois que je fais un produit de Marley. On sait que le Marvel vert, Marley Rouge, Marley Jaune. Euh, chaque couleur, c'est une variété différente. Donc, euh, Blue Dream avec Marley Vert, Blue Dream d'Aurora ici, et le Blue Dream de Grassland. Euh, ça ici, c'est un Grassland. Ça va être difficile de comparer là, les buzz, vu que je vais fumer un, un peu des trois joints. Euh, mais On va plus parler de la qualité de la cocotte, décrire la qualité de l'humidité, euh, la texture. Euh, Est-ce que c'est collant, résineux? Est-ce euh, que la, la cocotte est belle? Beaucoup de tricônes. On va regarder si c'est des cocottes, euh, des grosses, des petites. Et la ronde. Alright. On va allumer le Grassland pour la forme. Euh, comme je vous ai dit tantôt, c'est un 28 grammes. Euh, bah, bah, bah, là, je cherche mon briquet. C'est un 28 grammes et puis euh, je l'aime. Euh, Tokyo Smoke Rise, meilleure qualité. Je pas été capable de passer à travers. Ça a été très difficile euh, le 3,5 que j'avais de Tokyo Smoke, là, ça l'a passé dans mon petit mixeur, hein, dans le cannabis là, que je trouve vraiment ordinaire de la SQDC, euh, je les mélange tout ensemble et puis euh, une fois de temps en temps je me fume un joint là, de 3 quatre variétés selon la quantité là, de, de cannabis qu'il y a à l'intérieur, euh, 3-4 variétés mélangées là, que j'aime ordinaire. Euh, Exactement. Donc, pour la fin, on va vous fumer le rêve bleu, que je, que je recommande, mais c'est quand même assez dispendieux, 171$ pour 28 grammes, j'ai fait la division pour vous, hein, on sait que c'est 8 fois des 3.5, donc euh, si vous êtes prêt à acheter 8 fois des Aurora ou 8 fois des Marley vert, peut-être que vous êtes prêt à acheter 8 fois un Grassland, ça reviendrait à 21,45$ du 3,5$. Le moins dispendieux des Blue Dream. Mais encore une fois, c'est pas 21 45, C'est 171 dollars. Parce que c'est 28 grammes. C'est 28 grammes. Euh, ici, là, on considère ça un 7-7-8 selon la SUDC. Entre 16 et 21. Je, je dirais celui-là ici, c'est pas important de savoir ce que j'ai. Entre 16 et 21. Aurora, Un peu plus dispendieux. Euh, si on considère que ça, ça revient à 21 dollars et 45 de trois demi, on se comprend. Ok, on se comprend. Euh, grosse quantité mais un prix. Aurora, 26, 26 et 90. Euh, Considérer encore une fois cette entre 13 et 23, entre 13 et 23. Donc 10% de jeu, tandis qu'ici entre 16 et 21. Seulement 5 de jeu. Donc, moins de surprises euh, quand on commande le Grassland bleu. Blue Dream rêve bleu. Moins de surprises pour le taux de THC. Moins gros écart. Ça peut être entre 16 et 21. Ici, entre 13 et 23. Donc euh, Aurora peut être bon pour les gros fumeurs et pour les fumeurs qui aiment mieux un taux de THC plus, plus bas. Alors, que Grassland, entre 16 et 21, euh, à 16%, là, euh, c'est quand même euh, un, un taux de THC quand même raisonnable. Donc, euh, surtout si cette siva, là, ça joue dans la tête. Si vous n'êtes pas habitué à fumer, puis de toute façon, c'est un gros contenant, là. Faut que tu sois habitué à fumer ça, là. Finalement, là, c'est 28 grammes, faut que tu fumes ce cannabis, puis 16%, ben... 16 c'est pas 13 ça commence à, à jouer là, je sais que c'est juste 3% mais euh, un moment donné entre euh, 15 okay, ça balance ça ça, ça ça joue un peu là, ok tu me comprends tu me comprends ok Marley Vert, on connaît pas ça là, on connaît pas ça 33,80 euh, entre 19 et 25 tout THC, là, je suis vraiment excité. Donc lui, on va regarder tout THC parce que c'est la première fois que je le fume, tandis que l'aurora, ça a été dans mes premières capsules. Là, je. Ma loupe est pas ici. J'ai les lunettes. Donc, tout THC, écoutez, je vois plus rien de proche. Tout THC, les amis. 21.4. Écoutez, euh. ça fait longtemps qu'il est en balai. Il fait longtemps que je l'ai, les boys. Et les girls, et les girls, et les girls. Ok. Est-ce qu'on va donner une chance à l'humidité vu que ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans? Février, mars. Ça ici, c'est très récent. L'humidité était parfaite. Dans mon Instagram, étudiant, j'avais même pas de Boveda, même pas de Boost. Euh, la date ici, là. Oh, mars, mars, mars. Ok. 33,80$. Mais écoutez, euh, j'ai pris le temps de regarder la vidéo la fiche technique du murlé vert, et j'ai été pas agréablement surpris, mais surpris d'apprendre qui était le producteur. C'est qui qui fait pousser ça? High Park. Est-ce que c'est eux autres qui font vraiment pousser ça? Écoutez, 33,80, quand on regarde les gammes de prix de High Park, euh, Écoutez, on part avec, croyez-le, croyez-le pas, vous rappelez vous rappelez-vous du produit, la Batch, hein, la Batch, 17,90$ pour un 3,5$, et puis le produit, la Batch, il a appelé ça un 3,5$, hein, c'est-tu assez mélangeant, as-tu essayé le, le, le 3,5$, 3,5$, oh, c'est ordinaire, c'est ordinaire, mais on, nous autres, on appelle ça la Batch, hein, t'as-tu acheté une, la Batch, mais la Batch, c'est une marque de commerce, il pourrait avoir un 3,5, un, un, un, un, un 7. Sûrement, ils vont sortir un 7. En tout cas, la batch, c'est comme du bon, du bon Select. Et du bon, du bon Select, c'est avec iPark. Park. Euh, vraiment une marque qui nous ont très déçus, là. Euh, ils se sont pas vraiment améliorés depuis le début de la légalisation. Mais la raison pour laquelle du bon et du bon Select ne se sont pas améliorés, c'est parce que ça se peut que ça ne même pas eux-mêmes qu'ils fassent pousser leur cannabis. On sait qu'ils ont eu un deal, hein, une entente, ils ont signé un contrat avec Zinnabis. Zinnabis avait besoin d'argent. Hein? C'est la deuxième fois que je le répète, parce que c pas tout le monde qui écoute toutes mes vidéos jusqu'à la fin. Zinnabis avait besoin de 30 millions. Tilray, Tilray qui est iPark, pas de problème, il a 30 millions. Mais attends mais minute, comment ça va faire pour me rembourser parce que tu pas, pas même des contrats à SQDC, toi là, Zénabis. Bon, J'en ai un peu, là, mais non, non, tu sais ça, tu vas faire du cannabis pour moi. Tu es capable de m'en pousser du cannabis, Zénabis? Tu es capable de m'en faire pousser du cannabis, Zénabis? Hein, papa Tu vas nous faire du cannabis, tandis que nous autres, on te regarde aller. Fait que, il y où le cannabis de Zénabis? Chez Hyde park On ne sait pas lesquels qu'ils font, hein? On le sait pas. Ils diront pas, hey, euh, c'est Inabiss qui font notre blue. Mais non, ils le diront pas, tu sais. Fait euh, du bon, du bon select de la compagnie Hyde Park, euh, vraiment déçu. Le du select serait supposé d'être meilleur que Dubon. bon. Hein? Du select, c'est supposé être meilleur que Dubon. Et le prix l'indique. Hein? Le du bon select est plus cher. Non, non, non, non, non, non, non. On regarde ici le Sensi Star, qui est de Dubon Select, le Blueberry qui est de Dubon Select, 25$. Ils ont baissé les prix au même prix que leur plus bas de gamme, Dubon. Il y a encore du Dubon Select à 31$. Euh, on parle du Green Cush, on parle du Glue, <rire> on parle du Oregon Golden Goat, très bon buzz. Euh, Girl Scout Cookie, qu'on n'a pas encore essayé. Ah oui, man. Après du bon, du bon select et la batch, Marley Vert, Marley Rouge, Marley Noir, Marley Or, 33,80. Donc, 33,80 et le Marley Noir et le Marley Or, 35,50. Donc, c'est vraiment euh, 35 et 50, et c'est proche de 37,50. Puis, qu'est-ce que je veux dire avec 37,50 2 dollars de plus, ça sort de où, ce 2 dollars-là? Pourquoi tu me parles de 37 et 50? Parce que c'était l'ancien prix de Grill. Et Grill, c'est le même producteur que Marley. Et Grill ont augmenté leur prix à 41 dollars. Quand, que, quand qu ils ont vu Top Leaf arriver, hein, Sonia Grower, Top Leaf, à 41 dollars et 20 sous, je crois, Grill se sont permis de, de mettre les mêmes prix. Hein, on sait très bien que Grell et Top Leaf, c'est similaire, ou peut-être que Grell a même le dessus. Donc, ils sont vraiment pas gênés de mettre des prix ici, à 33 et 35 et 50 pour les autres couleurs. Euh, rapidement, comme ça, là, le Marley Vert, c'est, j'espère que ça n'a pas changé, c'est du Blue Dream. Le Marley Rouge, là, rapidement, là, euh, Charlotte Angel, donc est-ce que ça a rapport avec du Charlotte Web C'est un produit avec CBD. Le Marley Noir seulement THC, euh, Super Skunk, mais est un peu plus cher, là, 35 et 50. Et le dernier à 35 et 50, le Marley Or, toujours seulement THC, pas de CBD. Island Sweet Skunk qu'on connaît, la SQDC avec San Rafael et puis même, je pense qu'il y a un autre Island Sweet Skunk, euh le Cabaret d'Altavi je sais pas si ça existe encore puis je pense qu'il y a peut-être un autre Island Swiss Kong. je ne voudrais pas vous induire en erreur OK Parfait On a le Lighter On a même ça le Grassland, allez voir la vidéo vraiment surpris, Grassland, euh, c'est le, le bas de gamme de Sunzia Grower. Vraiment, très impressionné par leur bas de gamme. Euh, c'est sûr que c'est pas des produits en bas de 20 dollars. Euh, Grassland, Grassland, je pense que c'est 23 dollars. 22,90, je vais aller voir, je vais aller voir. 22,90$, c'est sûr que les produits bas de gamme comme euh, Good Supply, comme euh, Soleil, on est capable d'avoir des produits en bas de 20$, EXO nous sort des produits en bas de 20$, ici 23$, 22,90$ c'est quand même 15% de plus, 15% c'est pas rien. Euh, mais il y a une petite différence, une petite différence, j'ai été chanceux sur les arômes. Les arômes ont, on ont, ont pas joué dans la balance, écoutez, allez voir ma vidéo du Grassland Indica, Grassland sativa quand même assez bien les cocottes, là, vraiment, je pense que mon Grassland Indica, je pense que c'est du Pink de Top Leaf. <coughs> Un peu moins beau, non ça dans le Grassland. Ok. On va garder le Marley vert pour la fin. Belle surprise, j'ai vraiment hâte de l'ouvrir. On ne connaît pas les Marley à, à Windman. Puis je savais pas que c'était cher comme ça. Je me souvenais plus, j'avais acheté ça. J'avais acheté 6 en même temps. J'avais peut-être pas regardé le prix. J'ai pas été attentif. Et puis là, 33 et 80, il faut que ça soit quelque chose de bien. Euh, là, je comprends. Là, ils, ont, ils ont mis Grell plus dispendieux pour pouvoir monter le prix de tout ça. Là, c'est. Ils voulaient jouer avec leur gamme de prix. Ils sont tous mélangés pareil là. Hein? Euh, Dubon Select baisse le prix à 25. Euh, Grill monte le prix. Là, les Marley, c'est pas tout le même prix. Une chose que je vais vous dire, quand j'ai essayé l'Aurora Blue Dream, j'avais dit Ah, oh, c'est pas comme le goût de la rue. C'est pas comme le Blue Dream de la rue. Après ça, j'ai fumé le Tokyo Smoke Rise Kill Blue Dream. Puis je dis « Ah, il pas comme le goût de la rue. » Puis il me faisait penser à ce « Blue Dream » là. Le « Grassland » me fait penser à ce « Blue Dream » là. Donc le, le « Blue Dream » de la SQDC se ressemble. Mais pas comme ce qu'il y avait dans la rue là, à Montréal en 2017. Je crois 2017, 2018, 2017. Écoutez, euh, pourtant quand les gens me donnent des cadeaux comme le « Pink Kush » du « BC euh, » Ça se compare avec le même arôme que le Pinko de San Rafael. Euh, quand que les gens m'envoient des cadeaux de Blueberry, ben ça goûte le bleuet, comme les produits exclusifs bleuets. Mais le Blue Dream, vraiment différent de ce qu'il y avait dans la règle. Oh! C'est... Tabarouette! C'est... Euh... Pas Paparman, là, mais... Euh... Mmh. C'est pas par Mais c'est un goût qu'on connaît, à la SQDC. Écoutez la SQDC, je trouve qu'il y a à peu près là, 8 grosses arômes. Euh, quand j'en quelque chose du BC ou un cadeau euh, du BC, peu importe, c'est des arômes différents. C'est goûteux. C'est incroyable. C'est incroyable. À la SQDC, je te le dis, puis ils reviennent encore avec le Sweet Island Skunk. Blue Dream. Veux-tu m'expliquer pourquoi ils, ils prennent les mêmes variétés que les autres? Tu comprends-tu? Pourquoi il y a autre GG4, Girl Scout Cookie, all right, all right, on les attendait depuis longtemps? Mais la qualité qu'ils nous envoient avec ça, ça n'a pas de sens. Sans fort, euh, le Blue Dream Aurora. La miette, la miette. Très, très givré, cocotte dense. Euh, pas de Boveda dedans, il n'y a pas de Boost. L'humidité, un peu trop sec, un peu mais pas si pire. Euh, pour ce qui est des tricônes, tout ça, on des lunettes d'approche. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ah écoutez c'est un peu cher 26,90 c'est un peu cher ah euh... que j'ai hâte de voir les souvenirs quand ils vont revenir euh, je m'enroule un petit mais là vraiment euh, roulement de tambour euh... roulement de tambour vraiment là, pour le marley vert Tout THC que j'ai eu, euh, avec Marley Vert, on avait dit 21, on avait dit 21, 21.4 avec euh, Marley Vert, Aurora, 16.3, et puis Grassland, j'étais chanceux je crois, 21.2, donc euh, quand même, quand même, On va enrouler un d'Auro, je pas trop sûr. On va regarder euh, les différentes terpènes. Les trois, c'est T3, des Sativa. Donc, euh. Disposé de du jouer un peu dans la tête. Aussi il y a du Grassland, j'en fais un petit peu là, ces temps-ci, mais c'est un 28 grammes. Euh, très léger dans le corps, mais quand même assez léger dans la tête. Un peu plus hybride là, que Sativa que, que pur. Euh.. J'aime le goût, mais le buzz, le buzz il, euh, il fait chaud les boys. Le buzz il, il, il est. bien. Il est bien. Donc je voulais vraiment regarder euh, les terpènes. Euh, pour ce qui est du ce que je fais en ce moment, du 28 grammes. Myrcen en premier. Myrcen Simène. Très rare ça. Très rare à la SQDC. Là. Euh, vraiment. Ensuite de ça, myrcène, Simen, gouyole, cariofilène, bisabolol. Parfait. Donc je vais le dire une dernière fois là pour le grassland, le blue dream, myrcène, Simen, gouyole, cariofilène. Bisabolol. Ok? Et puis là, quand on parle de Blue Dream d'Aurora, je suis en train de tuer. Je suis en train de tuer pour vous autres, les boys. Hey, Abonnez-vous à mon Patreon, seulement 1$. Besoin de vous autres, là. Besoin de vous autres, les boys et les girls. Patreon dollar. Ça m'encourage beaucoup, beaucoup. Puis si vous voulez encore plus m'encourager, il y a la possibilité d'avoir le Patreon à 5$. Allez voir ça. Un dollar par mois, ça m'aiderait énormément là, vraiment vraiment vraiment. Euh, ça me donnerait de l'énergie aussi. Donc, quand on parle là, du blue dream d'Aurora, pinène, euh, myrcène, terpinéol, limonène, Nérolidol. On a juste le myrcène de pareil. Seulement le Myrsen. Incroyable. Incroyable. Je prends une dernière prof du Grassland. L'arôme est différent, mais. Pourtant, pourtant, une petite ressemblance, mais là, au goûter, moi, t'as le tout ça. Bon, Ça fait deux jours là, que je fume du euh, Grassland Rêve Bleu. Puis là, on va tasser ça ici. Il me reste un peu de restant. Je ne veux pas le mélanger là, avec euh, les autres Blue Dreams. Hé, hey, mort des verres, là! Mort des verres, là! J'ai hâte d'essayer ça, là, vraiment. Parce que y a du maudit, le Rise de Tokyo Smoke. Il y a 33 là. Euh, 33,80, c'est 34, là. Faut que tu me donnes quelque chose là. Faut que tu me donnes quelque chose, man. Sérieux. On va se calmer. On va se calmer. Blue Dream d'Aurora. Parfait. Tout le monde est calme. Tout le monde est calme. Blue Dream d'Aurora. Aurora, on n'a pas beaucoup de. Ils n'ont pas sorti vraiment de gamme de produits. Hein. Ils ont juste Aurora. Et le Daily Special. Et, et est-ce que je me trompe? Et, ils ont sorti euh, tout dernièrement, là, Ace Valley. Et puis ça, Ace Valley, c'est pas mal là, en juin pré-roulé présentement à la SQDC. Euh... On a le Great White Shark, CBD, 18 et 40. Ça, c'est pour combien de joints? Ace Valley d'Aurora. Euh, 1.5 grand. 3 unités de 0.5, 3 joints de 0.5 Ace Valley. Donc, euh, Aurora, là, on sortit Ace Valley... Daily Special, vous savez, les produits qui sont mélangés. Donc, euh, il se développe euh, tranquillement, euh, Aurora. J'ai eu ma prescription médicale, et puis euh, j'ai acheté de l'huile de CBD d'Aurora et de l'huile de THC d'Aurora. Et puis... Euh, c'est ça qui m'a été recommandé, et puis j'attends j'attends le facteur. Euh, ma boîte aux lettres, tout est réglé. Tout est réglé, donc euh, on règle les problèmes un après l'autre. Des fois, ça prend un peu de temps. Donc la boîte aux lettres est réglée. Euh, j'attends le facteur pour l'huile de CBD, l'huile de THC. Euh, côté médicinal, j'ai commandé ça là. Euh, côté médicinal Ça fait longtemps que j'ai fumé ça, pis... Euh, C'est un peu différent de Blue Dream d'Aurora. <coughs> Il est bon! Il est bon Blue Dream d'Aurora. Je veux pas euh, dénigrer Rêve bleu. Là, je vais allumer Rêve bleu. Les deux ont leurs points positifs. Alors, reviens Aurora. Euh Les deux sont bien. Les deux sont bien. OK. <rire> Peut-être si on a le temps. Peut-être à essayer ça au 20. Hein? Papoter. Je pense qu'on va l'essayer tout de suite. On va essayer ça tout de suite. Avant même euh, d'ouvrir le Mar les Verts. Je vais essayer ça au vape. Ici, avec, avec mon mighty, mighty, comme ça. La lumière ici, faut que je l'incline pour euh, voir. Quelle température qui est rendue, c'est le seul défaut là, que je pourrais te dire en ce moment là. OK, parfait. Donc la température, j'ai mis ça là, à 385. On va faire un petit shot à 385, puis après ça, un autre petit shot à 405. Je peux le mettre plus bas. Je peux le mettre plus haut. On est rendu à 360. Quand il va avoir atteint là, sa température de 385 Fahrenheit, il va vibrer. J'ai pas beaucoup d'expérience avec ça, mais il vient de vibrer. La seule affaire que je peux te dire, c'est que quand tu aspires, il faut vraiment que tu aspires doucement. Tranquillement. Vraiment à peine. Ça sert à rien d'aspirer plus fort. C'est bon, man. C'est bien meilleur à la ben Ah, man. Fait. Je te le dis, man, tu peux essayer ça un jour dans ta vie, moi, c est, c est, faut que tu le rassaises 5-6 fois, man. Parce qu'au début, tu comprends rien. Tu comprends rien, man. Tu dis, c'est mon cannabis que je peux m'enjoindre. C'est moi-même qui l'ai mis là-dedans. C'est pas un trou de magie qui se passe. Là. Y a-tu quelqu'un d'autre qui a mis quelque chose là-dedans? Là? Ça goûte pas pareil. Mais aspire pas trop fort, tu vas le tousser. Ça sert à rien. Je le dis là, à peine. Puis, moi, je vais me faire avoir, là, tout à l'heure, là, dans 3-4 minutes, m'aspirer un peu trop fort, mais tu sais. <coughs> Vraiment à peine. Vraiment à peine. Ça ne brûle pas, hein, ça chauffe. À une température, là, 3-485 Fahrenheit que j'ai mis. Et puis, ça, ça, ça chauffe. Mais ça ne brûle pas. Quand tu reviens sur le joint, je te le dis, là, tu fais pas, pof, là. L'on dirait que tu cendrier. Je te le dis. Je te... non, je te le dis. Hey, tu sais, je fume juste des joints. Tu sais que je fume pas bang. Tu sais, tu connais Winman? Je te le dis, je te fume le joint, man. Puis quand tu fumes là-dessus là, pendant deux, deux jours, là, c'est fucky, man, le joint après. C'est fucky. Je vais le monter à 415, le 405. Ou je m'incline, ça, comme je t'ai dit tantôt là, euh, je sais pas si c'est à cause de la luminosité ici là, mais non. En général, là, peu importe là comment que je suis placé, dans n'importe quelle situation, <coughs> la lumière je la vois mal. Quand je change la température, le goût change. Puis chaque euh, température, pourquoi qu'on peut jouer de même, c'est que je, chaque terpène brûle à une certaine température. Puis je pense qu'il y en a qui vont chercher, qui essaient d'aller chercher juste une terpène en particulier en le brûlant seulement à une température précise. Genre, il y en a qui vont fumer seulement à 330, mettons. Moi, je me ça à 405, le cannabis qui est vert va devenir brun jaune. Fumer ça en joint, je jamais fait. Ça doit être dégueulasse. Mais si à place de le fumer à 405, si je le fume à 285, pour faire honnête. Il va être vert pâle, vert, jaune. Peut-être que je pourrais le fumer en joint. Parce que là, je vais le récupère pour faire du beurre, mais je pense que je vais le jeter. Je pense que je vais acheter ça là. Ça traîne là, là Puis j'en fume pas assez, là. Puis. Faire du bar, là, tu sais. Fuck off. En ce moment, je fume le Grassland. En papotage. Je vais migrainer un <coughs> migréné, euh, Blue Dream. Puis après ça. Bon, je pense que là, la vidéo va arrêter ou elle va peut-être recommencer par elle-même. Il a éteint. À un certain temps, là, il est éteint. Parfait. On va mettre ça de côté, pas l'échapper, pas faire de dégâts. Parfait. Alright, Blue Dream. D'Aurora, on va essayer ça. Dans le Mighty. Parfait. Grinder. Pas bien, bien impressionné là, du Blue Dream d'Aurora. Euh, le goût est correct. Le goût est bon. Le goût est bon, euh, mais c'est pas wow, tu sais, c'est, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Puis le grassland, encore une fois, euh, mais c'est 171$. T'en as, t'en un bon bout, tu sais. T'en as pour un méchant bon bout. Fait que ça te à y penser. Mais il se ressemble. Ça ressemble quand même. Euh... Je fume vraiment pas beaucoup, Mighty. Vraiment là. Euh, vraiment pas beaucoup, là. fait peut-être 20 fois dans ma vie, là. <coughs> ok, on a-tu au Lever? On a-tu mais, euh, je les trouve pas mal égal mais ils sont pas pareils, là, euh. Aurora et Grassland. Bon, on va mettre ça à 385 puis après ça 405. Ça donne deux goûts différents. Plus que tu le mets haut, plus que ça brûle, plus de stock. Ça chauffe plus de THC, euh, pas de THC, des cannabinoïdes et de terpènes. Donc, tu bosses un peu plus. C'est bon, man. <rire> Mais, euh, la raison pour qu'on regarde celui-là ici, là, c'est parce qu'il y a encore un THC qui n'a pas été activé dans celui-là. Hein? Je sais pas si c'est le THC. Vous le savez, vous le savez, vous le savez. C'est bon, man. Hein? Euh, Blue June Aura est encore meilleur euh, au Veg que Grassland. Mais il faut vraiment aspirer doucement. Je le répète parce que j'aspire je, je, trop fort encore. <coughs> <coughs> Puis d'habitude au joint, je tousse pas beaucoup, moi. Je tousse vraiment rarement. J'ai le marlé vert, verts. Je pense toujours d'avoir le Marley rouge ou le bleu. des Surtout que c'est Blue Dream là. Hey, c'est Hype Park qui font ça là. Ok? Réveillez-vous là. C'est une astuce vidéo là. Gros là. C'est malade cette vidéo là là. Si moi c'est c'est vert, des Marley verts, rouge, Marley noir, rouges, C'est c'est c'est c'est entre Grail puis du bon là. Du bon c'est de la merde, Puis Grill, c'est carré. C'est entre les deux, là. C'est incroyable, c'est incroyable, hein? J'ai commandé les produits Spinach pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire mes top 5 Myrsen. J'ai remarqué que tous les produits Spinach étaient des produits euh, à dominance myrcène. Donc, euh, ça passe ou ça casse, ce spinach. Euh, J'attends le facteur. 405. Blue Dream de Aurora. À 405, là, on se rapproche là, de du feu, si tu veux. là. Donc, le goût, est... Euh, il, il est différent, il est vraiment différent. Il y a d'autres modèles. Je regardé sur Internet, des euh, crayons, des pennes euh, C'est à essayer. Et puis, euh, peut-être que vous achetez un modèle, là, pas trop dispendieux. Faire des tests avec les cannabis que vous connaissez. Et puis, euh, il y a beaucoup de gens qui prennent ça parce qu'il n'y a pas de combustion du papier. Hein, les gens qui fument. Des gens, il y a des gens qui n'aiment pas ça, fumer, brûler, euh, respirer de la boucane, respirer la boucane du euh, euh, papier. De cette façon-ci, ce serait plus santé. <coughs> Mais ça fait tousser, man. <coughs> ça, je comprends pas pourquoi. Ça achève, ça achève. On va pouvoir ouvrir ça ici, là. Hum. Mais ça m'a coûté cher. On va sortir un boveda puis un boost. Eux autres, ils en ont mis, hein. Ils en ont mis, ils en mettent. Je te parle de High Park, là. Pas de surprise. Là. Et voilà, c'est terminé. Bon. Le moment venu, nouvelle marque pour Winman. Marley. C'est Marley Natural. Hein, c'est pas Marley vert. C'est Marley Natural, le vert. Qui est du Blue Dream. Marley Natural, le rouge. Qui est telle variété. Marley Natural, noir. C'est Marley Natural de High Park. Oh! Dégueulasse pour l'arôme, man. Hein? Voveda, dur, dur, dur comme la roche. Moi, j'aime pas l'arôme. Cocotte très, très dense. Très, très, très dense. Vraiment résineux. Ah man, ça débloque le nez, ma dire. Euh, on va y avec les lunettes. Je pense que ça mérite euh, qu'on regarde ça de près, la caméra. On... C'est notre produit, euh, c'est notre premier euh, Marley Natural chez Winman. On va avec une lunette fumée, man. Bah, c'est trop cher, là. Euh... C'est un, un cannabis avec euh, des tricônes. C'est un... cher, c'est cher. On va regarder ça de plus près. C'est résineux, l'humidité est bonne, givrage bien, euh, trop dispendieux, pour ce qui est de la ronde... <rire> Peut-être des arômes, là, que euh, les terpènes, là, qu connaît, que je connais moins. Comme, euh, comme on vient de lire avec les deux autres. là euh, Peut-être du pin... Whoa! La seule que j'aurais peut-être détecté, ce serait pinène Est-ce que je me trompe avec le limonène? Mais... Euh... C'est pinène limonène Donc, on va aller voir. pinène limonène avec des... J'imagine là euh, des terpènes là, qu que je connais moins là. Euh... Et voilà on est arrivé. Pinène, myrcène. That's it. Fruité, sucré, ça je le sens pas. Faut falloir que je le fume. Mais terpène euh, pinène, myrcène, je suis vraiment content. Ça, c'est vraiment les pinènes là pince à pin, je suis vraiment, vraiment content de l'avoir euh, détecté. Euh, myrcène j'ai la misère de détecter une myrcène euh, euh, Je le répète, le myrcène est dans plusieurs de mes cannabis préférés. Souvent, souvent, souvent avec le Limonène. myrcène Limonène, là, sont souvent dans mes cannabis préférés. Euh, mais myrcène c'est considéré terreux, de la misère à le détecter. Euh, des fois, quand c'est très, très terreux, euh, je suis capable de te le dire. Mais des fois, là, souvent le est présent. Euh, je pense que c'est une des terpènes les plus présentes là, dans les cannabis en général. Mais j'ai de la misère à le détecter. Malgré que j'aime ça. Parce que c'est dans tous les cannabis que j'aime. Euh, on regarde ça plus près. Et voilà, on est avec euh, un autre Blue Dream. Celui de Marley Natural. Marley Vert. Euh, qui appartient à High Park. Belle cocotte, euh, couleur vraiment comme on connaît, là, vert, un euh, cannabis de couleur ordinaire. Vous savez, quand je dis ordinaire, là, c'est qu'on peut des fois trouver des cocottes à la SQDC avec des petits points mauves, des petits points, là, orangés, euh, des cocottes différents là, que, qu'est-ce qu'on voit ici. Tricombe, on en a. On en a, on en a sur euh, tous les cannabis à la SQDC. Euh, J'aime ce cannabis, il est correct, mais c'est le prix, c'est le prix. Euh, compétition à la SQDC, euh, même à 28$, euh, je ne serais pas satisfait. Euh, 25$, on va le fumer, on va voir qu ce que ça donne. T'as quand même un cannabis là à plus de 20%. C'est 21% pour un Sativa. Euh... Regardez c'est. Est-ce que ça se démarque à l'œil? C'est un cannabis bien ordinaire. On fume ça. Tout de suite. Ok, on est à retour. Meurs d'hiver. 33,80. Écoutez, un... il est plus beau que Blue Dream. Euh... Cochonnerie. Mais c'est trop cher, 33,80, Peut-être que Blue serait trop cher à 26,90 aussi. Tout le monde est un peu trop cher, là. Si on se compare à saint Rafael, si on se compare à Souvenir, si on se compare avec EXO à 20$, si on se compare avec les produits EXO à 20$, ou si EXO nous aide à faire baisser les prix des autres, On a ça. Vois-y Corolla. Cororo. y Cororo. C'est un gros fumeur. Grassland est un peu moins bon qu'Aurora. Au goût. Mais la qualité de Grassland, vraiment satisfait. Je suis vraiment satisfait. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Mais il n'est pas meilleur euh, au goût qu'Aurora. Question qualité, comme je t'ai dit, je le répète pour que ça te rende en tête. Meilleure qualité, qu'Aurora. Meilleure qualité. À cause, on parle du Blue Dream en ce moment là. C'est pour ça que je te compare le Marley Natural à Aurora présentement. Euh. Mais Marley Natural, si je te compare ça avec San Raphaël même mes petites cocottes. De euh, Tangerine Dream, mes petites cocottes de Pink mes petites cocottes de Dela Hayes. Je vais prendre mes petites cocottes avant tes grosses cocottes de Marley Natural. Parce que c'est bon, tu sais, Pink Coach, Dela sais, c'est différent. Tangerine Dream, il y en a qui aiment ça. Purple Chitral, c'est un goût particulier, il y en a qui aiment ça, c'est des arômes vraiment là, différents des autres. Le Mordevire, Blue Dream, c'est un bon cannabis, c'est un bon cannabis, moi je l'aime, mais à 33,80, à 33,80, j'en achèterai jamais de ma vie parce que je m'en acheter un à 26,90 de Blue Dream parce que... La différence est, est, est pas assez grande. Elle est pas assez grande, la différence. Mais il y a des variétés que j'aime bien plus que tout ça. Qu'on serait pas à la tête avec Blue Dream d'Aurora ou Blue Dream Marley Vire, là. Hein, je vais prendre mon Pink Kush sans rappel. A Wild Break the Rift. Celui que j'aimais beaucoup, là, de Sandia Grower, c'est euh, vraiment, là, euh, je l'aimais beaucoup, le dernier, de Sandia Grower. Raverie. Raverie. Ben aimé ça, moi, Raverie. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, A Wirebreak, Raverie, Pink Kush, Rockstone... Vraiment hâte de recevoir un produit, euh, spinach. On va sûrement faire un blitz spinach. Parce que vraiment, là, quand on regarde ça, là, c'est tout un produit à dominance myrcène. Quand on parle de euh, la, la terpène dominante. Cannabis séché. Euh, c'est du producteur? Non, hein? je pense que c'est marque. <coughs> Spinach. Puis, il euh, y en a six ici. Le Dance Hall, je l'avais essayé. Euh, je l'avais essayé, le Dance Hall. Produit avec CBD. Euh, lui, je ne l'ai pas commandé. Vraiment des beaux, des beaux, euh, des beaux noms. Hein? Diesel. C'est une, une variété, une marque là, de, de diesel, de spinach. Ils vont appeler ça diesel. Euh, terpène dominante, myrcène 27 Ce que j'aime de spinach, comme plusieurs mm -hmm. compagnies, quand ils ont une gamme, comme là ici la gamme spinach, c'est tout à 27 dollars. Le Dance Hall avec CBD, 27$. Sensi Star, 27$. Uh, Terpène dominante, Myrsen. C'est tout Myrsen. Le Dance Hall, je ne sais pas. Myrsen aussi. Rockstar Kush, Myrsen. White Widow, Myrsen. Ce que j'aime, le spinach aussi, il euh, n'y a pas de niaisage. Là. Le blueberry, variété Blueberry Sky. White Widow, White Widow. Rockstar Kush, Rockstar Kush. Sensi Star, Sensi Star. Diesel, variété Diesel. Et puis le Dance Hall, variété Dance Hall. Il n'y a pas de gossage. L'autre de... fois, il y a un de mes amis, il m'appelle. Il m'écrit un message-là qui me dit, euh, j'ai acheté, euh, tu sais, là, le nouveau Helios. Le Helios avant, c'était du... Euh, la mémoire elle me manque, là. Mori oui Hein? Oui. Avant, le... Là, ce que je suis en train de te parler, c'était du Mori oui le Helios d'Exo. Mais là, à cette heure, le Helios d'Exo, c'est rendu du Léopard, quelque chose. Snowport, Léopard euh, de neige. Je sais plus, man. On parle de quoi, là? On parle de quoi? Helios, Helios. Fait que là, mon chien, il me dit, hey, j'ai acheté du, un Léopard. Snow Léopard, Léopard de neige. Ça, j'ai dit. Moi, je pensais. Ça, j'ai dit C'est hiver, peu importe. Et il me dit j'ai acheté un snow léopard. Snow léopard. Fait que là, moi, j'ai dit un Helios. Il m'a pas réécrit, man. Il m'a pas réécrit, Chut, Excuse, moi On sait plus comment s'exprimer, bro. On sait plus, en voulant dire un Elios, de quoi tu parles? Je, je sais, man, je me suis embarqué dans le système. Je me suis embarqué dans le système, le gros. Quand tu embarques dans le système, très dur d'en sortir. Euh, ce fameux Elios euh, qui a fait tourner des têtes avec le mot oui Maintenant, le Snow Léopard, pff, aucune idée, man. Pas entendu parler. Oh, Myrcène, Myrcène. Alerte, alerte à la Myrcène. Exo, euh, parlant d'Exo, parlant de Snow Leopard. Ils ont sorti un produit, une boisson. Donc, euh, l'action à la bourse, les amis, là. Aujourd'hui, ça s'est énervé. 15% d'augmentation en une seule journée. Mais si vous voulez que je vous excite encore plus, Sundial Grower, 27%. Faites attention à vous, les boys. Faites vos recherches. On peut faire de l'argent à la bourse et on peut en perdre. Donc, la boisson, là, euh, c'est comme dans une petite bouteille de bière. Euh, comme dans l'ancien temps. Hein, euh, la petite bouteille ronde. La Molo 5. C'est le nom, le nom du breuvage. C'est quoi la Molo 5? THC 5 mg. CBD 5 mg. Il n'y a pas vraiment de variété. C'est écrit mélanger. Euh, gramme de cannabis. Je pense que ça a pris 5 grammes.07. Grammes à faire. Je pense qu'elle les prix 5 grammes pour faire ça, ce, ce breuvage-là. 6 dollars. 6 dollars, pour une mollo 5. Et puis, cette boisson contient 5 000 de THC et 5 000 de CBD. Ce produit comestible à base de cannabis est offert dans une bouteille de 355 000 litres. Cette boisson pourrait donner l'envie. pourrait donner l'envie d'être en contact avec d'autres personnes, et créer un sentiment de joie, avertissement, concernant les allergies, ce produit conscient de l'orge. Donc, euh, c'est une bière, de l'orge, de l'orge, c'est écrit bière quelque part, Non, catégorie dérivée, à ingérer, mélanger, mollo, exo, emballage, c'est un verre, non, non, donc, euh, c'est une bière, je pense, j'imagine, de l'orge, alright, donc, euh, sûrement l'exo le puis son va baisser demain, j'imagine, euh, prise de profit, je pense que j'étais assez clair là dans la vidéo. Il euh, faut que je réessaie d'autres produits Marley Natural. Mais là, Hyde Park, euh, peut-être que les prix sont trop chers. Mais on va voir. On va voir. On va donner une chance à la compagnie. Euh, Marley Natural, c'est pas de mauvaise qualité. Mais là, c'est le, le prix. Est-ce que l'arôme est, est, est supérieur à d'autres? Euh, je l'aime, je l'aime, mais comme je vous dis, on a tellement de choix, que, que, combien qu'il y en a de, de 3.5? Combien qu'il y en a de sorte de 3.5? On va regarder ça, là. Tu sais, quand qu il y en a 150, euh, personnellement, là, j'en ai peut-être 10, 15 que j'aime, tu sais. tu es que le Mordever, là, il peut-être le vingtième que c'est dur d'arriver là puis dire ah oh, je vais faire un changement me prendre le vingtième ah, regarde euh, tu sais j'en ai cinq préférés mettons, euh, si je vais faire un changement là me prendre mon huitième ou mon dixième préféré ou mon quinzième préféré ne penserais pas à aller prendre mon vingtième préféré tu sais fait que euh, c'est pour ça tu sais c'est ça, c est, c est, la compétition est off. La compétition est off est rough. Euh, Là, je suis en train de perdre ce que je voulais chercher. Euh, en tout cas, on, on verra ça plus tard. Je te laisse là-dessus. Morning Natural, à réessayer, à redécouvrir. Euh, J'attends les produits spinach parce que tellement de produits, euh, c'est seulement des produits avec myrcène. Puis vous savez que mes top 3, mes top 5, ça va être sur les terpènes ça soit pas un top 3, top 5 sur les sativa indica ou sur les hybrides. Euh, on travaille fort et puis deviens mon Patreon s'il te plaît, c'est un dollar par mois, c'est pour m'encourager. Euh, le monde ils veulent que j'ai une nouvelle caméra, le monde veulent que j'ai un, un nouvel éclairage, le monde ils veulent que j'essaye d'autres variétés. Il faut des sous là, il faut des sous, c'est beaucoup de, de temps, je suis prêt à le donner, j'aime ce que je fais, mais euh, écoutez, je ne peux pas tout faire, euh, j'envisage d'aller sur Twitch, euh, plusieurs personnes commencent à me parler de Twitch, euh, septembre, septembre, vous savez là, que Winman va faire euh, pousser du cannabis, euh, je vais avoir mon permis légalement, tout ça, je l'attends, et puis... Euh, Beaucoup, beaucoup de vidéos qui s'en viennent, les amis. Euh, Donnez des pouces, euh, besoin d'encouragement. Et puis, toujours là, des photos là, sur euh, le cannabis que j'essaie. On va mettre une photo du Marley Vert, de Marley Natural. Un autre Blue Dream à la SQDC. De notre fameuse compagnie Park qui, selon Winman, en arrache un peu, là. Côté qualité, euh, quand on parle de du bon, et du bon select, là, euh, surtout. Je te laisse là-dessus et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!